Je m'appelle June, je suis Noble 3, un sniper d'exception, membre de la Noble Team. Et là, je fais un résumé des épisodes précédents parce que le dernier épisode date de méga longtemps. Et ça veut dire qu'on va bientôt reprendre la série aussi. Oui, j'ai compris. Tout a commencé quand Noble 6 a rejoint la Noble. L'équipe où on est, quoi. Il était allergique au gluten, mais bon, on l'aime quand même. Du coup, pour qu'il se sente intégré, on lui a fait une journée d'intégration. <rire> mais il s'est retrouvé coincé derrière une porte avec George, juste après qu'on se soit fait attaquer par des Covenants. Du coup, il n'y a pas eu de journée d'intégration, non. Et du coup, bah, on a commandé des pizzas, ouais. Mais il n'a pas pu en manger parce qu'il était allergique au gluten, Nobel 6. C'est vraiment trop con d'être allergique au gluten. Ouais, C'est ce que je lui ai dit, mais et puis lui, il a dit qu'il allait essayer d'arrêter d'être allergique. Bref, eh ben, du coup, on a été convoqué par le docteur Alcé. Moi, elle me fait peur, mais elle fait aussi peur... Euh, elle fait plus peur à George encore. Et puis j'ai pas compris. Elle sait, elle a parlé de Pokémon et puis on est parti. <rire> avec 6 on est allé en, en mission d'exploration pour compter les ennemis. Moi, j'en ai compté 19, mais en fait, il y en avait plus. Alors du coup, bah, on s'est fait massacrer. Après ça, il y a George, il a pu vivre son rêve. Il est parti dans l'espace avec 6 pour faire exploser un vaisseau Covenant. Mais il a oublié le code d'activation de la bombe à distance. Du coup, bah, il l'a activé en manuel et il est mort. Mais là, on a appris qu'il entretenait une relation avec Carter, mais Carter, il assume pas, alors sa grand-mère l'a un peu grondé. Oui, parce qu'on a aussi appris que la grand-mère de Carter, c'était Kat. Et puis finalement, Kat, elle s'est pris un pic dans la tête et elle est morte. Voilà, voilà, on en est là. Là, j'écris mes mémoires pendant qu'on attend un transport aérien. Ouais, les Covenants, ils sont en train de nous mettre la misère partout, c'est trop, trop nul. Je crois qu'on va devoir repartir se battre. On va venger Kat et George. C'est moi qui le dis. Emile, il a la dalle de crever du Covenant. Vous allez voir, ça arrive bientôt. Oh, j'ai craché.